Radio, la radio des hautes garonne D'où les mardis, entre 21h et 23h, c'est Caliente. Ou plutôt, qui caliente Eh ouais, c'est plutôt qui caliente. Et on est là avec Frédéric Lachaise, le directeur de euh, Senska. Eh ben oui, parce qu'on ne dit plus Reggae Senska maintenant, on dit Senska et tu vas nous expliquer pourquoi. Bonsoir. Et plus Frédéric, Frédéric non plus. Hein. Et salut Kika, ça va Ouais et toi Alors on ne dit pas Frédéric non plus, on dit Fred la chaise Ouais c'est mieux, hein, c'est mieux hein. Parce que Fré Frédéric on pourrait penser à des filles aussi Parce que c'est un nom bisexuel hein, celui-là hein. Oui mais ça c'est pas, pas ça le souci quoi. Frédéric, il n'y a que ma mère qui m'appelle Frédéric Quand elle est en colère après toi Ah ben non, moi je ne suis pas en colère après toi, au contraire <rire> Eh bien enchanté Fred, bienvenue dans le Kika Je suis très content d'être euh, en direct avec toi là ce soir Ah c'est cool, merci euh, de me laisser un petit peu de ton temps. Alors, bah écoute, euh, depuis 1998 hein, euh, et le tout premier Regisenska à la salle des fêtes de Montalivet, à l'époque où tu étais encore surfeur, hein, 25 ans ont passé depuis. <rire> euh, ouais, ça te fait rire. rire. Nous allons essayer de raconter l'histoire de ce festival aux auditeurs, si ça te dit et bien avec grand plaisir Allez, l'idée de ce festival, du coup, elle est née dans la tête de plusieurs personnes cette année-là. Raconte-nous un petit peu 98. Alors, nous, on organisait déjà depuis 2-3 ans des concerts sur le, sur le Médoc. Mmh. Euh, L'envie, à la base, c'était de vraiment euh, d accéder en fait, à des concerts en milieu rural. C'est ouais. vraiment ce qu'on voulait, nous. Hein. Voilà, alors, plus sur, au départ, des choses très, très rock, très alternatives, en fait puisque mmh. c'est quand même un petit peu notre école initiale. Euh, et puis, euh, là, on avait envie de en monter un événement. On passait tous nos étés à depuis plusieurs années. Et on avait envie de faire un événement qui nous correspondait, quoi. Donc, très, très reggae à ce moment-là, très surf, très plage. Ouais, rural, et... mer, plage, soleil. Ouais, voilà. Et puis, euh, puis l'été, quoi. Elle était en Médoc, finalement, quoi. Donc, ouais. du coup, c'est ce, ce qui nous a donné l'envie de monter cet événement. Et puis, à partir de là... C'est comme ça que le nom a été trouvé finalement et puis qu'un soir euh, un soir, on a décidé de l'appeler ce festival Reggae Sunscar en hommage évidemment au légendaire euh, Reggae Sunsplash, eh oui. qui était le festival emblématique de, de Jamaïque et, et voilà. Et puis de fil en aiguille, voilà, 25 ans après puisqu'on va fêter les 25 ans euh, cette année euh, ce Reggae Sunscar est, est, est finalement devenu le Sunscar eh oui. en plus euh, d'usage et de pratique. Voilà, on, on va au Sunska, comme on va au Garo, comme on va au The Rock, comme on va ça. au Charu. C'est un... plus un nom, nom d'usage en fait qu'autre qu chose parce que l'événement, malgré tout, n'a pas perdu sa fibre initiale. Quoi. Et oui, voilà. c'est ça. C'est comme Frédéric avec Fred. Quoi. Comme, et euh... ben, tu vois, c'est exactement voilà. pareil. Quoi. Et comme Kika avec Kika Liente. Quoi. Et voilà. Et, et voilà. <rire> Jessica avec un K, Kika, Kika. Voilà, exactement. <rire> du coup, alors les premières affiches de 1998 avec Trio, avec Iris, Heitz, uh, Séni Ndeyeliba, à l'époque Saba, uh, Pierre-Paul-Jacques, Zanzil uh, pour ne pas dire Zenzile, uh, pour la musique dub, hein, uh, qui uh, dévo sûr, hein. dévoile uh, que le festival durait deux jours, uh, le temps du week-end, et uh, même un jour hein, en ce qui concerne la um, quatrième um, édition. Même euh, un jour euh, en ce qui concerne la première, la deuxième, la troisième édition. Ah, on, était, ouais. euh, on était vraiment sur... Euh, et la quatrième, ouais. les quatre premières années, voire les cinq premières années. En fait. Sur un on seul jour, jour tout à fait ouais. Et, ouais, et, et même pour la deuxième édition le premier jour était gratuit on faisait une première journée gratuite dans Monta oui exactement. Ouais. À Montalivé, on faisait on montait une scène sur la sur la place centrale et puis, euh, et et puis on, on, on colorait toute la toute la ville en couleur vertes jaune rouge oui. et du coup les choses ont bien changé il faudrait presque quatre jours maintenant pour bien faire ah écoute hein, il faudrait presque quatre jours il faut je pense qu'avec le temps et avec l'âge, il faut peut-être un petit peu plus de temps maintenant ouais, pour ouais. bien apprécier les choses et, et mieux surtout les faire, euh, en faire profiter aux autres et les arriver à les partager quoi. Ouais. C'est surtout ça, parce qu'on est un petit peu frustré euh, des fois de ne laisser qu'une heure de qu'une heure de set à euh, effectivement certains certains groupes qui mériterait de jouer des fois une heure et demie deux heures quoi bah ben voilà. oui et puis surtout qui font une route euh, pour pas dire une longue route pour venir et puis ça, ça peut être frustrant j'entends j'entends comment ça peut être frustrant ouais. bien sûr ouais. oui, oui mais bon ça va tout le monde a l'habitude maintenant quoi et puis le sunscar au bout de 25 ans finalement on est rodé mais on le sait un lieu un lieu où euh, effectivement ces artistes ces artistes de reggae, mais pas que, hein. puissent arriver à se retrouver euh, en, euh, tous les ans à la même période. Mmh. On sait que c'est un rendez-vous incontournable en Gironde euh, euh, sur les musiques actuelles aussi, euh, cet événement maintenant. Mmh. Et, puis, euh, et puis, au contraire, on a beaucoup de travail de fond qui se fait aussi, beaucoup plus de travail avec l'artiste. Ouais. C'est aussi quand même. On en parlera avec, ouais, avec Solbit et puis, euh, voilà, et, ouais, et ouais. puis euh, Le Label. ouais. Du, du coup, là, les choses ont bien changé. Après Montalivet, Cusac, Fort Médoc, puis Sissac en passant par Bordeaux durant deux ans. Là maintenant, vous êtes posé à nosris dans le Médoc. Alors, tu as tu as oublié quelques étapes. Uh -huh, C'est-à-dire qu'on a fait trois années à Montalivet. Ouais. Ensuite, on a fait deux années au Fort Médoc à Cusac. Ouais. Ensuite, nous sommes repartis chez nous, notre village natal, Sissac, pendant sept ans. Ouais. Il y a eu une édition ensuite à Saint Sauveur. Ah oui, ça j'ai loupé. Voilà. Derrière, nous avons eu trois années à Poyac. Ouais, ouais. Poyac, ma meilleure amie m'en a parlé. <rire> à Poyac, ça cartonnait aussi. Hein. Ah voilà. Quatre années sur le campus de Bordeaux. Ouais, ouais. Quatre et, ans. Puis, euh, et puis, et euh, puis là, ça fera cinq ans que nous sommes sur le domaine de Nandris à Verteuil, mmh. avec deux années de festival et puis deux années, deux années hors quoi. Ah bah oui, carrément, carrément. Du coup là, le 5, 6, 7 août, là, on, on va souffler les 25e, la 25 e bougie. Euh, 25 ans, c'est tout jeune encore, hein. euh, ça a de l'expérience, c'est jeune. Euh, c'est, euh, on va dire, la fin de la jeunesse et puis le, le début euh, de l'adolescence, euh, du Senska. Euh, <rire> c'est ça, oui. Un anniversaire tout particulier qui sera célébré donc, après deux ans de pause imposée. Et euh, depuis 1998, le festival Médoquin fait rayonner la culture reggae dans son ensemble. Euh, tu as pu accueillir des artistes de renommée mondiale, hein, comme euh, Damien Marlet, Shaggy, Toots and the Metals, Scratch euh, Perry et bien d'autres. Euh, en quelle année euh, tu as compris que ce festival allait devenir un incontournable dans le Médoc euh, En fait, la question ne s'est pas vraiment posée. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on a démarré ce festival et dès le début, on a décidé de... N'avoir envie de faire que ça dans la vie. Ouais. <rire> c'est un petit peu ça, en fait. Donc, il n'y a pas eu de, c'est pas un plan de carrière. Ouais, il n'y a pas, a pas eu de titre. De... C'est pas calculé. Et puis surtout, à cette époque-là, quand on commence il y a 25 ans, il y a très peu de festivals, en fait, en France. On fait partie aussi de ces... cette vague, euh... cette vague qui est arrivée à ce moment-là, dont notamment, euh... Ben, tu vois, des garrocs des musiques à la rue, ouais, des Tout le monde a à peu près démarré à la même période. Ben oui. Et puis surtout, euh, surtout il n'y avait pas de formation à cette époque-là. bah ben oui. donc ben on oui. Est, Comme on pour est les écoles autant... de radio, c'est pareil, ben, ça n'existait pas. Voilà, ben. donc est, on est autodidacte on a appris Totalement. sur le tas. Et puis, on était dans une période aussi où euh, où il y avait une espèce de... de ben, avec la culture, le reggae français était... Euh, était, en effervescence. Et, en effervescence, hein, C'était les débuts. C'était. Bien sûr, c'est une sémière. Ouais. Ouais, ouais. Puis euh, où, euh, évidemment, nous, on a. Mais ça faisait partie des choses qu'on écoutait tous les jours, donc euh, pour nous, c'était normal déjà de mettre en avant cette scène française. Uh -huh. Qui cette scène française, en fait, n'était pas pris en considération par tous ces festivals qui programmaient du rock ou des choses beaucoup plus mainstream quoi entre bah oui, guillemets que... de chansons parce que cette parce que le reggae était comme d'habitude toujours mis un petit peu de côté quoi donc oui, voulait... c'était décrié ouais. les préjugés des criers, on, on voulait faire la, la, la part belle en fait à, à cette à cette scène française qui était vraiment nous notre notre quotidien quoi. Bah ça oui, bah regarde Trio, ils vont faire 27 ans là et, euh, oui, et, voilà. et donc le Senska 25 euh, et ils sont toujours là et euh, on aura un grand grand grand plaisir de les revoir cette année c'est cool hein, ça te fait quoi toi quand tu, quand tu sais que tu peux rappeler un groupe d'une année sur l'autre et leur dire est-ce que vous êtes chaud pour revenir au Senska <rire> cette année et qu'ils disent oui tout le temps, tout le temps, tout le temps Bah ils disent pas oui tout le temps, tout le temps non plus, hein. ouais, après c'est une date. histoire de, de planning, ouais. une histoire de voilà, de, de des fois de stratégie pour eux dans le, leur développement, leur actualité. Mm -hmm. Après, euh, on est dans un, un contact très euh, très simple et très simple. j'ai envie de te dire. quoi. C'est très ouais. facile d'appeler euh, tel groupe ou tel groupe, euh, évidemment, pour nous. Euh, sur la scène française, bien évidemment, mais également sur la scène internationale où, où en 25 ans, le Sunska a permis... Euh, ah, a aussi une certaine renommée mmh. euh, parce qu'on a en plus d'avoir fait la part belle finalement à cette à cette scène française on a fait une certaine part belle à la scène reggae internationale ouais. et j'aime bien parler de ça parce que euh, à la différence d'autres festivals nous on n'a jamais voulu faire un festival 100% jamaïcain oui. c'était pas ça le let's motiv mmh. le leitmotiv c'était mettre en avant cette culture reggae et surtout la mettre en avant avec tout le développement qu'elle pouvait avoir à l'international à ce moment-là, eh oui. sous toutes ses formes. Et c'est comme ça que l'histoire est arrivée. Parce que, clairement, euh, un groupe comme Grand chaînes à ce moment-là, qui arrivait en mélangeant euh, du jazz et du reggae, mm -hmm. euh, a, a pris une certaine popularité en lien avec le samska. Eh oui. Parce que les premières tournées euh, de ces groupes américains, comme Soja, euh, par exemple... Ouais. Euh, grande tête d'affiche, dernier vainqueur du Grammy Award, mm -hmm. euh, Reggae d'ailleurs de l'année. dès mm -hmm. euh, euh, sa première date en France. Euh, il vient la faire, c'est chez nous, c'est avec nous, mm -hmm. et c'est avec eux, parce qu'en fait, on, on a toujours, si tu veux, fait la part belle à cette scène, et, et, et c'est ce qui nous intéressait. On a toujours aimé aller chercher euh, des artistes qui arrivaient avec une nouvelle vision, peut-être une nouvelle approche du reggae, mm -hmm. parce que nous, c'était, euh, et puis moi personnellement, c'est toujours ce qui m'a animé en fait. C'est mmh. de montrer qu'il y a des gens qui sont capables dans le monde entier d'aller prendre des risques. Il y a des fondamentaux, il y a la culture, il y a l'histoire, et effectivement cette musique jamaïcaine, cette culture jamaïcaine que l'on adore et que l'on vénère bien mmh. sûr, euh, et qu'on porte haut et fort, malgré tout, elle a été. Des gens s'en sont emparés dans le monde entier eh et ben ont oui. amené leur touche personnelle. C'est là, là que ça devient intéressant. Bien sûr, Alors ça ne va pas des nous empêcher ténarien, de euh... Bien sûr. Voilà, Alors on est, on est euh, pour nous cette année, accueillir Burning Spear, c'est un événement, tu ne peux même pas savoir ah, à quelle hauteur, parce que c'est un artiste que depuis 20 ans on aimerait accueillir, quoi. Ouais, 20 ouais. ans après il arrive, quoi, tu ouais. vois. Donc, effectivement, accueillir Burning Spear, ça a du sens. Mm. Mais accueillir euh, euh, un artiste, euh, je vais te dire, comme euh, comme Black qui arrive de l'île Maurice et qui mélange le sol et le Segue. Ah ouais, Bla Black Ayo, c'est excellent aussi. Hein ça, ça, ça c'est aussi important finalement. parce que Parce que c'est un artiste qui est précurseur dans son pays, mm -hmm. qui garde pleinement Ils sont porteurs sa culture. de messages qu'il mélange avec son message, mm. euh, qui mélange avec euh, avec vraiment sa culture et avec ses musiques jamaïcaines. Mm -hmm. et, et tout ça, nous, on trouve ça, enfin moi je, je trouve ça vraiment ouais, ça fait vibrer, génial, hein. quoi. Bah, oui. Évidemment, quoi. Et, mm. et, et, euh, et c'est ça qu'il faut pas perdre. Et, et c'est pour ça que ce Sunska, en fait, est des fois aussi.. Euh, Peut-être décrier, parce qu'en fait on s'attendrait peut-être à ce que tous les ans on aille eu programmer euh, les Congos et les Gladiators euh, et ben des noms très classiques en fait. Il faut de la variété. Mais, mais c'est pas ça en fait. Mmh. Nous, on, enfin, on va vraiment aimer, euh, prendre du risque. Et puis, euh, finalement, euh, accueillir euh, le même soir euh, un artiste comme Lidiop euh, avec son reggae soul, comme avec, euh, effectivement, qui jouera le même soir que Danaki Trio, ou accueillir Black Ayo, que personne ne connaît, mais par contre, qui est vraiment un artiste fondamental de l'Océan et un artiste tête d'affiche, quoi, ouais. qui va partager sa scène avec quelqu'un comme Takana Zayon, avec Tiken, mm -hmm. mais aussi avec un gars Faye. Ah bah oui. Qui, en soi, Gaël Fay n'est pas du tout un artiste reggae, mm. mais par contre véhicule un, un certain message, nombre de valeurs, bien sûr. un message qui, à un moment, corresponde à, à, à ce que l'on a envie de mettre en avant, en fait bah, tout simplement. Carrément, carrément. Voilà, et, et, et c'est ça qui nous anime. Et puis surtout, surtout euh, ce cap, euh, le garder pendant 25 ans, euh, c'est... Euh, c'est c'est c'est c'est pas facile quoi. Ben oui, puis c'est ça aller aller chercher aussi la diversité hein. Regarde Sarah Lugo, c'est c'est chez les jeunes femmes uh, PLL, uh, c'est c'est aussi uh, pas spécialement du reggae, uh, catégorique aussi, tu vois, pendant que je le passais Et juste la, avant ton programme. La interview. prise de risque, elle est là, ah, la prise de risque catégorique est là. Ah. Euh, qui est une artiste féminine mmh. suisse euh, de hip-hop mmh. mais avec un, un message absolument euh, euh, positif qui correspond à l'image du festival, ça c'est important. Ouais. Sarah Lugo, Sarah qu'on suit depuis des années et des années, ouais. voilà, c'est important de l'avoir pour nous quoi. C'est clair, clair. Mais oui, et puis PLL avec surtout DJ Seb et Blacky de la Réunion, qui mm. sont les têtes d'affiche actuelles en fait de l'île de la Réunion. Eh oui, oui, oui, Donc bien effectivement, sûr. ça va. L'océan Indien, cartonne aussi. Le seul festival qu'ils font en France <rire> cette année. C'est mmh, chez nous. Il ouais. n'y a pas un seul festival en métropole qui les accueille, quoi. Très, Par très contre, c'est une tête d'affiche qui est capable de, Ils sont capables de remplir, de remplir et de faire venir des milliers de personnes pour une soirée avec eux. Oh ouais, très actuelle, très, très, actuel, hein. ouais. très, très kids peut-être aussi parce qu'à un moment, il faut aussi penser à cette génération qui a euh, 18, 20, 22 ans et qui écoute pas la même, le même son que nous. On écoute à maintenant 45. Je viens de faire 45, t'as 48. Toi. Et puis, et puis, et puis et si on peut arriver à mélanger tout ça, ben c'est là que c'est génial, le ouais. pari est gagné. Ben bien sûr, tu as, as, as réussi ce que, ce que quelque part tu ne voulais pas faire sans, sans vouloir le faire. Ça s'est fait comme ça, naturellement, avec les années, avec le temps, et puis avec les rencontres. Et puis, surtout, quand est-ce que quand, quand tu as créé l'association Musique Action, aussi, c'est là où, où ça a tout démarré Oui, c'est ça, oui ça a démarré sur du, des questions de développement de musique actuelle en milieu mmh. rural. Mmh. Et, Et du coup, c'est parti d'une association. Ouais. C'est parti de l'association Musique Action. Et c'était quand alors, du coup, la création de l'association Musique Action mais La création, c'était en 1995. Ouais. Cette action a été dissoute depuis. Elle, elle n'a pas résisté à, au Covid, à divers changements. Oui, puis maintenant, c'est euh, le Beat mais... Music alors maintenant, c'est Music Action Prod, qui est une société de production qui mmh. produit le festival. Et puis mmh. Soulbiz Music, c'est une entité, une marque, entre guillemets, qui rassemble à la fois euh, tout le Music volet euh, de Soul Musique Action, d'encadrement ouais. de, de, et d'accompagnement aux artistes et de tournées, Et également toute la partie Soulbiz Records, qui est la partie disque et label que nous eh avons Oui, c'est ça, tu euh, as euh, euh, euh, voilà. la partie booking euh, et la partie disque. Euh, voilà, c'est ça. Par contre, tu vois, ce qui est, ce qui est quand même intéressant, c'est que justement... Ah. Ça a coupé avec Fred, alors ce que je vous propose, c'est que, hop là, ouais, on va pas laisser euh, le bip bip du téléphone. Donc ce que je vous propose, le temps que je rappelle Fred au téléphone et qu'on continue l'interview, je vous propose qu'on enchaîne donc avec euh, Walshy Fire, et bien on va faire une petite présentation et on rappellera Fred pendant les titres. Et c'est reparti avec Fred, que j'ai de nouveau au téléphone et qui s'éclate de son côté dans le médoc. Il fait chaud, il fait beau, il fait 31 degrés encore à 7h06, 22h32. Rebienvenue à toi, Fred Merci Kika <rire> Et du coup, on parlait de, de, de, de, des nouveaux artistes, de la musique, de, de toute cette abondance d'artistes. Moi j'avais une petite question, si je peux me permettre une petite parenthèse. Est-ce que tu as rencontré Edwige à ce moment-là <rire> Au moment du Ouais. Ah mais bien sûr ah, Carrément, carrément On la salue Ta femme, on lui fait un gros gros gros big up parce que il en faut du courage pour supporter un homme comme toi. Ah mais ça c'est sûr Et du coup, travailler ensemble, c'est pas trop dur Écoute, non, on a un bon équilibre, donc tout va bien. Oui, parce qu'il faut préciser aux auditeurs qu'elle bosse avec toi donc euh, sur le label voilà. maintenant euh, Soul Beat ah, Records. Bon, elle avec moi tous les jours sur le label et puis surtout c'est elle qui porte le festival maintenant. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. On lui fait un gros, un, gros, gros C'est un family business, quoi. C'est voilà. ça, c'est <rire> ça. <rire> du coup, tout à l'heure, tu nous parlais du rock. Tu écoutais quoi comme musique quand tu étais plus jeune ah, Tu sais, moi, je sors de l'école alternative, hein. ouais. donc... Euh... On écoutait beaucoup de punk, beaucoup de ska. Me dis pas sûr. que as eu la crête. Hein. J'ai pas eu la crête, mais bon, j'ai eu d'autres coiffures, quoi. Ouais, parce qu'un <rire> surfeur avec la crête, à un moment donné, ça ne colle pas. On quoi. Était plus, non, <rire> nous on était plus dans ces cols. Euh... Écoute, le premier concert, le premier gros concert qu'on a organisé dans le Médoc, ouais. c'était les Ludwig 2088. Ouais, carrément. <rire> L'année voilà, la, la, d'après, c'était les Vampas. Ouais, donc tu secoues la puis, tête avec les cheveux longs. Et puis euh, du coup, voilà quoi. Donc en gros, nous, c'est vraiment cette école... Euh, c'est vraiment une école alternative, l'école de la Manon Negra, quoi. Ben, c'est ça. Hein. Clair. Donc, euh, on écoutait euh, beaucoup de rock, on écoutait beaucoup de punk, on écoutait beaucoup de reggae, mais on écoutait beaucoup de ska. Ouais. Et puis, <rire> en euh... tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une école qui mélangeait toutes les toutes les esthétiques. Mais ben oui, bien sûr. Voilà, c'est ça qui et fait la richesse votre... aussi, hein, la diversité. C'est ce qui fait la richesse et puis euh, surtout euh, l'engagement, quoi. Parce qu'à un moment, il... surtout, c'est scène-là, dans ces années 90, il y avait effectivement un engagement politique, des valeurs, tu mmh. vois, les les et noirs, hein. donc euh, c'est euh, un, un peu comme ça que c'est né quoi et puis nous le, le, le logo le slogan à cette époque là même de la sauce c'était « kids against racism quoi <rire> donc on était vraiment engagé contre le racisme contre toute forme en fait de ségrégation et, et c'est ce qu'on continue à prôner avec le Sunska finalement quoi mais oui, donc un oui. moment euh, à un moment il faut garder ses valeurs et puis surtout il faut que nos artistes à un moment euh, n'hésitent pas à s'engager aussi quoi parce qu'on est, est dans une période où il où y a des tensions, il y a une montée des, montée des extrêmes, il y a, y a un quotidien qui est quand même très très compliqué quand on est jeune et qu'on a 20 ans. Et, ouais. et on ne se rend pas compte en fait du pouvoir qu'on peut avoir sur scène quand on tient un micro. Bah C'est ça, et puis les jeunes qui arrivent maintenant, ils sont confrontés à ce que nous on a découvert à l'époque, à savoir le sida et donc euh, toutes ces associations. Et puis bon, le racisme a toujours existé, mais, euh, mais euh, <coughs> pardon, nous, euh, nous à l'époque on était euh, beaucoup plus beaucoup moins euh, on va dire euh, beaucoup moins atteint par toutes ces choses là euh, on, on a développé euh, tout, toute cette résistance hein, dont tu parles hein, euh, au tout, tout, tout début bien sûr mais euh, maintenant eh, il faut euh, continuer c'est pour ça ne faut pas baisser les les jeunes mains, en continuent en fait. ouais, voilà maintenant euh, les jeunes sont portés mais là... Euh... Ben là les jeunes surtout sur, ils, ont, ils se sont comme quand même pris deux années de Covid, ouais, ouais. avec une situation qui fait que quand tu es collégien, lycéen euh, ou étudiant, euh, ça sûr. a été quand même très très compliqué pendant mmh. deux ans. Mmh. On sort de deux années de Covid, on se prend une guerre en Ukraine, ouais. qui n'est pas très très loin, parce ouais. que finalement c'est très très proche, c'est ça. Mais Derrière ça. ça, là on a euh, une espèce de quand même tension ambiante sur euh, la saison estivale. Qu'est-ce qui va se passer Le Covid revient, revient pas. Ouais, ça. Comment on va réagir ce gouvernement Dire mmh. à un moment quand on a 20 ans, c'est quand même. Bah, c'est fatigant, ouais, c'est fatigant. Super compliqué, quoi. Mmh. Et puis du coup, du coup, c'est aussi ça l'idée du Sundska, c'est que finalement, tu sais pas. En fait, dans ce quotidien très très compliqué, en fait, nous, on va te proposer de faire une parenthèse peut-être sur le temps, ouais. de venir dans un endroit de libre expression. Mmh. Et du coup, tu vas venir passer trois jours en fait, sur ce festival ou en gros. Tu es là pour oublier ton quotidien en fait C'est voilà. ouais. un peu euh... ça. C'est un une salisé. petite parenthèse de vie. Une parenthèse euh... en fait, quoi, mmh. voilà. Qui, qui fait du bien de penser à soi, de d'arrêter de, de, de penser à un moment à, à, à ce qui nous entoure et qui des fois est très très compliqué. Voilà. Mmh. Et, et, et on a tous besoin de ça en fait voilà donc euh, nos, nos, nos événements et, et, et ce festival ce Sky, il est aussi là pour ça quoi. un petit et... peu comme ils ont inventé les congés payés en 36 euh, du coup pour obliger les gens à faire un break dans leur, dans leur vie de boulot euh, quotidien toi tu nous permets euh, pendant trois jours voire quatre jours pour ceux qui arrivent le jeudi de faire une petite parenthèse un petit break dans nos vies mouvementées ça fait du bien merci c'est un, un peu ça l'idée après je me je, je, je, quand même on n'est pas dans l'idée des congés payés comme en 36 quoi ouais. <rire> on est plus sur sur euh, ben sur voilà quoi euh, tu imposes une profiter, pause quand même hein. viens partager mm. en fait euh, des choses viens voir des gens qui ont les mêmes valeurs que toi bien sûr et et puis et, et, et puis, euh, puis c'est simplement ça en fait c'est très très simple c'est des il n'y a, de, a pas d'arrière-pensée ouais. en fait ouais. le concept est très très simple en fait mm. oublie ton quotidien tu sais que tu vas passer une expérience de trois jours en fait qui, qui va te permettre de faire cette parenthèse. Ouais, en fait, c'est ça, voilà. c'est des mmh. rencontres qui se font autour de ces valeurs-là et, euh, et, et chaque personne qui va venir au Senseca, eh ben, on va chercher ces valeurs-là et c'est ça qui est bien Totalement. aussi. Mmh. C'est ça qui fait les belles euh, connexions. Et du coup, avec l'abondance de ces nouveaux artistes qui arrivent là, les artistes émergents, euh, je pense qu'il y en a tellement, je dire, tu peux pas tous les mettre là comme ça euh, dans trois jours. Comment non. ils se font tes choix chaque année ouais, C'est très très très compliqué, et très très dur à la fois parce que finalement, on a très très peu de place il ouais. y a plus, des commissions, il y a des votes Il n'y a pas de vote en fait, ça marche pas comme ça. Tu mais te fight avec Edwige <rire> Non, pas du tout, Edwige intervient pas du tout sur la programmation. Hein. D'accord. Après, c'est vraiment une, une question de d'actualité, de suivi, d'envie, de coup de cœur. Mm -hmm. Et puis, c'est très compliqué parce que finalement, on a, euh, en plus, on a réduit la voilure, on est sur une jauge à 7000 places, ah, on a très, très peu de très, très peu de, de place pour, euh, pour certains artistes. Après, c'est arrivé à faire la, la part belle, entre guillemets, à... à des artistes euh, connus reconnus qui te permettent à un moment de faire ton quota de public et puis mm -hmm. euh, des artistes émergents qui à un moment seront peut-être les, euh, les les les, les stars de, me, de demain en bah, fait quoi finalement ça. quoi voilà les mais, mais c'est très c'est com très compliqué quoi il n'y a pas de il n'y a pas de euh, c'est pas préétabli chez nous quoi voilà ouais. à un moment ça va ça va arriver ça va dire ok vas-y je te programme je te programme pas hein, ouais, oui. ouais. c'est pas euh, c'est pas c'est pas calculé c'est pas prémédité comme pour Dougie comme pour Dougie, ouais, bien ouais. sûr. Ouais. Après, euh, Dougie, euh, c'est quelqu'un qu'on suit donc, depuis euh, très longtemps et puis surtout, c'est un local de l'étape. Bah oui, c'est un euh... d'ici, bah oui. Ah, et puis, euh, c'est quand même le Girondin de l'étape. Dougie, mmh. euh, en plus, euh, nous, on l'a accueilli. Euh, il avait encore euh, 15 ans, 16 ans où il venait ça. au festival avec sa mère. C'est ça. Il y a ça aussi, quoi. Et puis, euh, puis euh, c'est des histoires. Voilà. Bah oui, oui, oui comme et... comme Moussette euh, comme Moussette qui a fait euh, les les premiers les premiers grands yeux ouverts de Marie de Alam quand elle avait 16 ans quoi Montaigne de Moussette quoi. ah ouais ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de son nom quoi tu vois <rire> euh, et qui Moussette effectivement a, il, il te a fait salue. partie euh... Et bien il était au premier Sunska avec uh, Some Style Band. Ah ouais ouais ouais ouais avec Some Style uh, Some Style Band son groupe et puis uh, et c'est de Yeliba, à l'époque au ouais. Il y avait également. Ah oui il y a eu uh, ouais évidemment. Il m'a envoyé là, un message première... pour toi là pour te dire tu salues Fred de ma part. Hein. Oh, bah, tu lui renvoies, génial quoi. Ouais bah oui. Ouais, c'est écoute... super, mec, super. mais c'est a... super. voilà c'est des histoires en fait quoi c'est-à-dire qu'il a pas de... il <rire> a pas de on oh. reste un festival indépendant mm -hmm. donc euh, on n'est pas euh, dicté euh par euh, par qui que ce soit à un moment pour aller faire une programmation. Ah et bah cette super. programmation, elle explique elle plaît mmh. pas. Ben c'est pas grave, va. <rire> moi, je suis capable de l'expliquer. <rire> non, ça. mais typique, typiquement, cette année, sur la programmation du Senska, en fait, on a démarré très, très tôt la programmation ouais. entre les reports qu'on avait depuis deux ans à cause du Covid et le fait de vouloir démarrer très tôt. Oui, parce que tu as eu des premiers noms. A... Voilà, on n'a pas bouclé un seul artiste jamaïcain sur le line-up du festival. Mm. C'est une première, ça aussi. Il mm, n'y a vrai. pas un artiste jamaïcain sur le line-up du Sunscar. Ouais, Mais euh... parce que c'est des histoires de timing. C'est-à-dire que quand on a annoncé notre programmation en novembre et en janvier, mm -hmm. on n'était pas sûr que les artistes internationaux puissent tourner. Bah, oui. Et surtout, on ne voulait pas raconter de crack à notre public. Bah, ça. Lui annoncer lui annonce la venue... Euh... <rire> D'un artiste qui finalement on n'est pas sûr de recevoir. Pour rendre du rêve, bah oui, oui. oui. Et puis, ouais. euh, comme tu Alors... disais à la conférence de presse du Reggae Sky, il y a beaucoup de pression aussi euh, de, de, de certains, euh, sur certains artistes, euh, qui font que bah, ça, ça met de l'attention aussi. quoi. Ouais, ça met de l'attention. Après, euh, écoute, euh, il faut. Euh, L'idée autour de ce festival, c'est finalement de, de, de, de se dire que que le public, en fait, puisse arriver à nous faire confiance sur notre choix de programmation. Bien sûr. Et puis, attends, Bur Burning Spear, quand même, le 10 août après SEMSCA. Après et Sainsca, voilà. et, et ça, Burning Spear, si tu veux, voilà, c'était le fait de ne pas avoir bouqué d'artistes jamaïcains uh -huh. sur la programmation quand ouais. on a eu l'opportunité de faire venir Burning Spear. Ce sera la première date euh, en Europe Carrément. de Spear qui n'a pas mis les pieds en Europe depuis 5 ans bah oui, euh, et euh, dont on chasse, si tu veux, la venue depuis, euh, depuis 20 ans <rire> un artiste qu'on veut faire jouer et, et on, avec qui on envoie tous les ans des propositions et qui refuse parce qu'il ne veut pas tourner, il ne veut pas jouer. Et mmh. là, si tu veux, quand on a vu évidemment la date annoncée au automne évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de venir vers lui en disant bah, « bah, si tu viens au Rototum, tu bah, peux venir oui. vers au au <rire> L'Espagne, c'est juste à côté, quoi <rire> et, euh, et finalement, euh, tu vois, cette date, c'est une date qui n'a pas pu rentrer dans le cadre de la programmation du festival. Oui. Puisqu'elle est rajoutée, c'est un concert euh, trois jours après le mmh. festival parce qu'il il ne, il il ne pouvait pas venir sur les sur nos data mm. et par contre on s'est dit mais c'est pas possible on ne peut pas euh, ne on pas ne pas l'inviter c'est pas, mm. ne, ne, ne pas, pas oui. possible après autant d'années à avoir essayé de le faire venir et après deux ans sans avoir entendu euh, des artistes de renom comme Spire mm -hmm. C'était pas possible de, de ne pas faire quelque chose quoi. Voilà, puis, En gros, puis, ouais. ça. Tu mets une médocaine Marie donc, du groupe Alam euh, En, en oui, première partie ce... Alors ça c'était aussi euh, Ça c'est une volonté hein, mm -hmm. Parce que premièrement euh, Donner la possibilité à des artistes En fait locaux de jouer en première partie D'artistes comme cela, C'est aussi notre rôle Bien sûr. Voilà. Et puis en plus euh, Qui plus est, une voix féminine quoi. C'est clair et voilà Marie est plus que légitime c'est clair c'est clair c'est son chef en mais ouais voilà c'est normal on big up tous Marcus ceux qui nous Gade écoutent Carcan. et Marcus Gad bien sûr n tribe j'allais le dire voilà et qui seront euh, qui seront peut-être euh, disposés à nous faire un petit featuring hein, d'après ce qu'elle me disait mardi la semaine dernière Marie euh, quand je l'interviewais euh, peut-être éventuellement on aura la surprise un petit featuring entre Marcus et elle quoi Ouh là là, c'est euh... dans le, le secret des dieux oh ouais. <rire> Ça pourrait être super sympa. En tout cas, je lui ai dit et à oui. Marie hein, que leur voix, elles se marieraient euh, vachement bien. Hein, C'est euh, oui. clair. Du coup, le festival fait aujourd'hui partie intégrante du projet original Ferme Agriculturelle, où euh, tu vas faire. Euh, enfin, il y aura du, du maraîchage bio, un élevage euh, rucher, un pôle culturel et événementiel euh, qui feront cool. vivre le territoire toute l'année. Euh, depuis 2020, le domaine départemental de Naudris sur la commune de Verteuil, donc, où aura lieu euh, cette nouvelle édition, a été acquis par le département de la Gironde afin d'y créer un lieu tourné vers l'agriculture, la solidarité et, voilà. et la culture. Euh, une convention de partenariat a d'ailleurs été signée là, entre les départements Elssenska euh, pour fait. que le festival puisse s'établir sur ce site lors des dix prochaines années. Euh, vous êtes parti donc là pour dix ans au moins avec euh, le domaine de Naudris. Parle-nous euh, du développement du site, le maraîchage, la résidence d'artistes, euh, une annexe de l'IDAC par exemple exemple, api les apiculteurs. Euh, Vas-y, je te laisse la parole. C'est un très, très beau projet. C'est-à-dire que ce lieu, qui est le domaine de nos villes, ça a été euh, loué pendant deux années ou trois années par le sunscar mmh. qui s'y est implanté. Et à partir de là, le département de la Gironde a décidé d'acquérir le lieu euh, en nous gardant dans les murs. Et puis, à partir de là, de créer sa première ferme agriculturelle mmh. de Gironde, qui est un projet plutôt novateur, un projet plutôt unique. Et mmh. puis, surtout, un projet vraiment dans l'air du temps, euh, C'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais euh, d'indépendance, par mmh, exemple. Alors effectivement, on travaille avec les collectivités, mais d'un autre côté, chacun a sa propre indépendance, sa gestion de projet, ouais. et on travaille tous main dans la main. Nous, typiquement, sur un site comme celui-là, on a besoin de l'exploiter pendant quelques jours dans l'année. On n'a ouais, pas besoin de l'exploiter ouais. tout au long de l'année. Et c'est comme ça que tous les jours, on vit euh, sur ce lieu avec... Euh, voilà, avec un, euh, Florent le maraîcher, avec Fanny qui élève ses chèvres et qui fait son fromage, mmh. avec Fred euh, qui euh, a des ruches, avec euh, Julien qui gère l'antanidac, avec Bibliogironde Gironde et son service pour les bibliothèques. Et puis à terme, on verra arriver de nouveaux occupants dans cet espace. Euh, euh, L'idée autour de ça, c'était de se servir euh, des volontés du département, mmh. de l'implantation durable du SENSCA ouais. euh, pour euh, créer un outil culturel dans le Médoc, un outil qui permette d'amener des savoir-faire, mmh. euh, d'amener un développement de pratiques euh, et... Euh, c'est-à-dire un outil tourné à la base plutôt vers les vers les vers les pros finalement. Et est-ce que tu euh... vas faire du social aussi, à savoir Mais... prendre des jeunes en difficulté dans le coin et les faire travailler, euh, par exemple sur le maraîchage ou euh... Alors non, moi, le, moi je gère pas l'agriculteur, gère lui-même sa partie maraîchère. Moi ouais. je, euh, je gère le festival et lui gère sa partie à lui. Oui. En fait, l'idée c'est de vraiment chacun que chacun continue à exceller dans dans, dans, dans son savoir-faire finalement. Oui, par sûr. contre, euh, effectivement, nous on travaille depuis de toute façon de nombreuses années sur le fait d'avoir certains volets de médiation. On n'hésite pas hein, sur l'ensemble de nos concerts à inviter, euh, à travailler avec euh, l'émission locale par exemple, avec mmh. euh, les scolaires pour mettre en avant les métiers du spectacle, euh, pour euh, faire l'initiation, euh, qu'est-ce que du montage de son, qu'est-ce que du montage de lumière, euh, quel oui. est notre métier. Euh, oui, on peut faire un métier comme celui-là en milieu rural. Oui, c'est pas parce qu'on est dans le médoc qu'on ne doit pas avoir de la qualité. Bah, et, bien sûr. Et, et, et, euh, et amener un certain niveau en fait de savoir-faire. Tu fais tomber voilà. plein de préjugés, ben bah, oui, et puis c'est ça qui est ouais. bon. Hein et puis euh, et puis voilà quoi et puis surtout euh, finalement euh, OK on est euh, peut-être à 60 70 km de Bordeaux alors certes c'est pas si loin mais effectivement on est en mesure de proposer euh, une, une qualité d'offre à terme culturelle et ce qu'on mmh. aimerait arriver à faire tu vois sur ce lieu ouais. euh, qui, qui rivalise avec euh, pas avec celle de la, évidemment de la grande métropole mais en tout cas qui nous permet nous sur la proximité d'amener un, une certaine qualité artistique et puis tu vois tout ça c'est ce qu'on fait avec euh, bien sûr. et là on a les jeudis du Sanska qui démarrent jeudi ouais. on a la première édition on accueille Ashka par exemple on se verra on jeudi pour Ashka et les saltimments ouais voilà, donc euh, en fait, c'est très très bien d'accueillir HK, la semaine d'après, on accueille Soumti, la semaine d'après, on accueille Matteo de Chinese Man. Soumti vois, qui sera fait, avec Marie as... de Alam, oui, Chinese Man. Voilà, donc finalement, mm. euh, finalement ouais, c'est pas parce qu'on est en milieu rural qu'on ne peut pas avoir une programmation de qualité, une programmation internationale, en fait, mm. chez nous. C'est ouais, clair, 70 finale. km, c'est rien. Hein. Enfin, moi, j'arrive de Paris, je peux te dire que 70 bornes, c'est ce qu'on faisait quasiment tous les jours pour aller bosser. Alors, c'est rien, mais du coup, c'est malgré tout pas le même. Ba... On s'adresse pas au même bassin de population. Ouais, ouais, ouais. Et 70 km, euh, un, un Médocain ne va pas les faire pour aller voir un spectacle à Bordeaux et un Bordelais ne va pas les faire pour aller voir un spectacle dans un Médoc. Alors, ouais, on parlera de la logistique après, euh, parce que j'aurais des questions à, à ce sujet-là. Euh, une dernière question par rapport au Senska. Est-ce que tu as eu des soutiens financiers Vous avez eu des soutiens financiers cette année pour euh, le recrutement des, des, euh, des, des gens bah, pour, euh, pour faire tourner un petit ah, peu en dehors des oui, bénévoles, alors... bien sûr. Hein. Non, non, mais nous, on a, on a de toute façon... Euh... Des conventions qui sont signées avec le département pour, évidemment, euh, le festival. Et puis, mmh. également, la région Nouvelle-Aquitaine, qui, euh, qui est le principal partenaire même de l'événement depuis de nombreuses années. Mmh. Et puis, derrière, on travaille beaucoup les partenariats euh, euh, avec euh, les privés, voilà, les entrepreneurs, euh, les sociétés. Enfin, euh, voilà, on, on, on, euh, De toute façon, un festival comme celui-là euh, ne peut pas se faire sans, sans des supports, ah, que ce oui. soit, euh, soit des supports publics, comme mm -hmm. les collectivités, ou des supports privés, hein, parce qu'à un moment, c'est essentiel d'amener avec nous les entrepreneurs dans un, dans un événement comme celui-là. Et pour le recrutement des bénévoles, tu n'as pas eu trop de difficultés avec cette histoire de Covid non, on n'a pas de problématique là-dessus. C'est juste qu'on a un changement de fonctionnement puisque euh, on travaille avec euh, des associations qui, mmh. sont, euh, qui sont partenaires du festival cette année. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'associations en interne qui gère les bénévoles. On travaille avec des assauts indépendantes. C'est eux qui les qui recrutent. Ouais. C'est eux qui les recrutent. Et oui, voilà. donc ça t'enlève te, une charge de travail non des moindres. C'est un oui et non, mais parce que c'est juste un fonctionnement différent. En fait. D'accord. D'accord. Ok, voilà. donc si tu permets, bah, on va basculer euh, maintenant sur le site internet, euh, puisque euh, sur le site sunsca.fr, on peut y voir une rubrique Sunscash hein, à côté du shop. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Simplement un passage au cashless euh, sur le festival. Hein, on, tout le monde sera avec son bracelet. Et euh, on, euh, on aura accès à des banques sur l'événement où on pourra recharger en ligne son crédit qui sera accessible par bras, sur son bracelet en fait tout simplement, comme ça se fait dans la majorité des festivals maintenant. D'accord, donc tu ouais, parles ouais. de cashless, pour ceux qui ne parlent pas en anglais, euh, c'est un festival sans argent, sans, sans monnaie, sans cash quoi. Voilà, c'est ça, okay. exactement. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est obligatoire d'avoir un compte Sunscash? Tout à fait. D'accord. Et euh, comment on se crée le compte du coup on va, sur... Alors, on va soit sur le on va sur le site, ouais. on va sur l'appli, ouais. et puis on peut à partir de là créer son compte et puis créditer ses créditer, euh, finances en fait. D'accord. Du coup on récupère un bracelet euh, donc avec une, une, ouais. une puce mmh. dedans. Voilà. Euh, la puce elle est déjà directement dans le bracelet ou on nous la donne à part D'accord. Oui. Et euh, c'est payant ça non, ça, ça fait partie du forfait. Du ticket, d'accord. Mm -hmm. Et euh, comment, comment on peut en prendre soin si jamais on l'abîme, notre bracelet, tout ça euh... Euh, ah ben Après, euh, de, de toute façon, euh, chaque, euh, chaque personne du public a, a un numéro, entre guillemets, attribué et on retrouve la personne derrière <rire> si cette dernière euh, casse, perd son bracelet ou quoi que ce soit. En fait. Donc, comme un numéro de sécu qui nous suit toute notre vie, on a un numéro de bracelet et euh, si on le perd, du coup, euh, on peut le retrouver. Et, euh, et je, je suppose qu'on peut l'utiliser sur tout le festival pour manger, pour Exactement. boire et, on peut l'utiliser pour manger, pour boire, pour faire ce qu'on a à faire. Et puis, en fin de festival, on peut récupérer son argent si on a laissé dessus. On peut en faire don à une fondation. Donc, du coup, quand on a le bracelet, on a déjà de l'argent dessus ou comment ça se passe pour mettre de l'argent dessus Et on met son argent en ligne, en fait, dessus. Avec Internet Voilà. On va directement sur son compte et on le recharge. Voilà. Ou alors, on le fait en arrivant sur le festival où on trouvera une banque, et qui permet de... De mettre ton argent, en fait. Ouais. Donc, tu auras des petites banques scam un petit peu partout sur le festival où on pourra recharger. Voilà, En carte ça. bleue. D'accord. Tout à fait. Et voilà, après le voilà. festival, du coup, si on a encore de l'argent sur le compte, on peut le récupérer. Tu, tu peux le récupérer ou tu peux en faire don à une fondation si tu as envie. Ah, cool. Et bon on ça. va travailler avec, euh, cette année, l'association what for change Ouais. Qui est une association qui euh, travaille sur… Euh, Notamment euh, les besoins énergétiques euh, et électriques dans euh, différents euh, pays euh, d'Afrique principalement en fait. D'accord, voilà. pour tout le changement c'est cool, ouais. Ouais, ouais, ouais. cool La puce du coup c'est un petit peu comme les tickets boisson qu'on avait en 2019. Oui, euh, c'est exactement pareil. Est, ouais. c est, c est, elle, est, elle est inutilisable après quoi. Voilà, exactement. <rire> ah, <ouais. rire> Est ça. Et euh, est-ce que à la fin du festival, du coup, si on est, si on a trop bu, par exemple, hein, pour pas parler de trop fumer, euh, on, on va dire hein, que l'alcool et non, non, sont prohibés. Et euh, ben on dort euh... sur place. On dort sur place. Parce ouais. que ça ne sert à rien de prendre sa voiture après. Bien sûr. Et, euh, et du coup, est-ce qu'on euh, peut savoir tout, tout si on ne se rappelle plus de toutes nos dépenses, est-ce qu'on peut avoir un petit relevé, un petit récapi un récapitulatif ah, tu vas sur... En fait, tu crées un compte, donc tu peux retourner sur ce compte après tu sais ce qui te reste. Ouais, donc comme un compte bancaire, quoi. Tout ouais, simplement ça, avec une un appli. Compte bancaire, un, compte, euh... c pas un compte bancaire, c'est beaucoup plus simple que ça quand ouais, même. Ouais, c'est une petite appli. <rire> voilà, euh... <ouais. rire> Okay. Voilà. Donc, tu sais ce qu'il y a, tu sais ce qui te reste, tu sais ce que tu pourras en faire. Enfin, voilà. ouais, ouais. possible, ouais. Ceux qui vont rester riches à la fin du festival pourront reverser ça aux associations et notamment What for Change. Et ça, c'est très, voilà. très bon. Du coup, tu disais, on dort sur place. On va enchaîner avec les questions sur le camping. Euh, 4500 emplacements camping pour une jauge limitée à 7000 festivaliers. Euh, tout est réuni au même endroit cette année Oui, absolument. Tout est centralisé. Donc, Donc on est vraiment sur place. Quoi. Un seul camping un seul camping et enfin yes. on fait en sorte de ne pas utiliser son véhicule parce qu'on est dans le médoc, on est milieu rural, il ouais. va y avoir des contrôles, on le sait, ouais. donc on fait attention tout simplement. Et puis de toute façon il vaut mieux dormir sur place, ça ne sert ouais, à rien sûr. après une soirée festive de, de reprendre la voiture. C'est tellement bon la campagne aussi, les petits oiseaux le matin, tout ça. Qui n'a pas fait l'expérience, hein j'invite vivement à aller voir s'il reste encore des places pour, pour ce 5, 6, 7 août. Allez, il faut se dépêcher. Là. Prochain, il voilà. faut se dépêcher. Ouais, ouais Du coup, tu parlais de ne pas prendre sa voiture, mais est-ce qu'il y aurait un service logistique pour pour ceux qui sont très, très chargés et qui auraient besoin d'aide pour aller du parking au camping. De toute façon, le parking et le camping sont tout à proximité. Ouais. Tout est proche. Ouais. Tout est proche. Rassure-nous, vas-y, rassure-nous. On vas n'aura rassure pas à marcher comme, euh, comme dans le Médoc à l'époque non, pas du tout. <rire> Avec les broutes et, et tout dessus Non, il n'y a euh... pas besoin de tout ça. Tout est à côté. En fait. D'accord. Ok, donc celui qui emmène son barnaum, il n'aura pas besoin de faire 15 mmh. minutes de marche quoi. Pas du tout. Il fera 3 minutes de marche, et ou 5 minutes de marche et tout sera. Bon, j'espère que ceux qui nous écoutent sont rassurés. Voilà. voilà. <rire> Une question pour les récalcitrants au soleil. Y aura-t-il des arbres au camping non, au camping, il n'y aura pas d'arbres, mais il y a une zone de vie qui elle, est sous des chaînes centenaires, ouais. et qui permet à partir de 10h du matin d'être posée sous une magnifique chaînée qui, euh, qui est très très belle et qui accueillera tout le, toute la zone de vie. Euh, pour les, pour les festivals oui. Voilà, ouais. pouvoir prendre et un petit-déj, déj, café. Un euh... petit-déj, café, sous cette zone de vie, on trouvera dès le matin, soit de la danse africaine, soit du yoga. On retrouvera ensuite des jeux et tout un espace ludique à disposition, mm -hmm. une bibliothèque, un espace kids. Mais pour les on enfants, oui, retrouve... ouais, j'allais te dire aussi. Ouais. Voilà, on trouvera ça. On trouvera également la scène tropicale hein, qui, elle, euh, balancera du son... Euh, Dès le, dès le midi, enfin, voilà, il y a pas ouais. mal de choses, ouais. ouais, ouais. Et euh, l'espace le, Kids, il sera ouvert la nuit aussi, cette année Non, on, a, on clôture l'espace Kids à euh, 22h, il me semble. 22h, d'accord. Voilà, parce qu'à un moment, euh, on ouais. est, euh, nous aussi, euh, on fait attention. Et il faut, faut qu'ils profitent aussi. Être... Hein. Il faut qu'ils profitent, mais ben de notre oui. côté... Euh c'est est pas une garderie hein. c'est vraiment bah, oui. un espace kids de service et puis euh, derrière on pense que peut-être que les enfants à partir d'une certaine heure ont, ont peut-être plus besoin d'être sur le festival mais bah oui c'est ça tout simplement ça. voilà au dos voilà <rire> en ce qui concerne les sanitaires et autres services de restauration du coup il y en aura euh, sur une zone dédiée ou ce sera un petit peu éparpillé euh... Il y a plusieurs zones pour tout douches. ça, quoi. Hein. Voilà. Après, ouais. tout est tout est tout est proche en fait, donc c'est assez facile. Finalement, la fin davantage d'être sur un site comme celui-là permet de tout concentrer et puis la restauration, la vie, de, euh... la vie du festivalier, ouais. ouais. Pareil, tu nous là... proposes beaucoup de diversité pour la restauration. On continue dans le même esprit, ouais. Comme ouais, d'habitude, ouais. génial, génial. Et eh ben écoute, je crois que j'ai fini pour toutes mes questions. Euh... Eh bien, merci, écoute. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire aux auditeurs Qui bah, va tu remercier euh... Je te laisse la parole. Non, mais écoute, merci déjà à toi d'être fidèle au festival depuis de nombreuses années ouais. et puis ben, moi j'encourage tout le monde à venir voilà, partager cette expérience avec nous. Derrière, il va pas rester, euh, effectivement, il vaut mieux prendre ses places à l'avance parce qu'il n'y aura pas des places pour tout le monde puisqu'on a en jauge limité Ah oui, et... ça me fait penser, pardon, je te coupe, j'ai un auditeur qui m'a posé une question tout à l'heure euh, qui veut acheter donc euh, le pass trois jours. Comment ça se passe pour gagner le t-shirt que, que tu dis que, ouais, que tu offres ça, c'était une opération qui a été montée entre le mois de décembre et janvier. D'accord. En et... fait, c'est trop tard pour lui. C'est trop tard. Il avait tard. un petit peu plus tôt. D'accord. Voilà. Ok. <rire> <rire> Donc, sur place, bon, on trouvera des t-shirts du Senska, des verres du Senska. Comme d'habitude, on pourra acheter tout ce qu'on veut. Voilà, bien sûr. Hein. Dans et la puis, boutique a du Senska. Et puis, on y revient. On va surtout passer un bon moment. Ouais. Après, euh, c'est deux ans sans... On est très content que ça reprenne. Ah, C'est clair, on va se cogner les têtes contre des têtes. Allez, ça va bien <rire> mais, se passer. Euh, on va s'allonger <rire> dans l'herbe et puis on va, on va profiter de la musique et du soleil. Et, euh, et ça, va faire, ça va faire énormément plaisir de retrouver euh, cette ambiance-là après deux Exactement ans de vide. Exactement ça. Euh, je peux te dire qu'on a, hein. a hâte. Autant moi je saute dans tous les sens là, euh, j'ai hâte. Autant euh, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent mais alors on y va, on y va, on y va. Euh, autre question donc, que je voulais te poser pour la Logistique, Y aura-t-il des transports dédiés au Senska depuis Bordeaux jusqu'à Nodris Alors, le plus simple, en fait, c'est de prendre un train euh, de Bordeaux à Pauillac. Ouais. Et ensuite, depuis Pauillac, en fait, il y a des euh, navettes dédiées qui amènent directement sur site. Ok. C'est vraiment le plus simple, ouais. Le plus simple, Bordeaux-Pauillac. Sinon, voiture qui reste sur le parking pendant trois jours et on voilà. ne bouge pas. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Fred. Eh bien, merci beaucoup Kika, content d'avoir passé cette soirée avec toi. Eh bien, écoute, on se voit jeudi hein, avec grand plaisir. Eh bien, merci encore, à très vite. alors. Pour, pour l'ouverture des jeudis du Senska, jeudi 7 juillet, donc dans deux jours, à partir de... À partir de 19h 19h, donc rendez-vous. Pour ceux qui veulent venir, il reste encore des places, c'est HK et les salles d'un banque qui font l'ouverture donc des jeudis du Senska et on aura le plaisir de te retrouver là-bas. Eh bien merci, on te retrouvera aussi. Yes, yes j'y serai. À jeudi, merci Fred. À jeudi, merci encore. <rire> à bientôt. À très bientôt, merci bye bye. Merci à toi, bye bye.